Les sportifs de haut niveau, on se dit mais comment ils font et on peut appliquer ça dans notre entreprise. Donc là, je vais vous donner un exemple qui est tiré vraiment du, de notre programme de plan d'entraînement pour les entrepreneurs où justement on peut développer ce mental de champion en entreprise et voir bah, déjà euh, sur nous comment est-ce qu'on peut rebondir après, euh, après des crises par exemple comme ce qui vient de se passer et rebondir après chaque, euh, après chaque challenge. Le premier point qu'on apprend à l'Académie de notre performance et avec les sportifs, qui est vraiment très fort chez eux, c'est la capacité de rebond après un coup dur. Et pour ça, qu'est-ce qu'il y a à faire Pour ça, c'est important de valider dans le cerveau. On a plusieurs croyances à développer. Il y a une croyance très forte qu'on développe. Nous, c'est tout ce qui arrive est ici pour nous faire grandir. Première chose. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la vie, pour grandir, je vais être et soutenu d'un côté et challenger de l'autre. Et plus il va y avoir des, des crises qui vont arriver, plus ça va m'obliger à, à aller chercher des ressources pour me dépasser. Et donc dans le cerveau, ce qui se passe, c'est qu'avec tout l'exercice de dépolarisation qu'on propose aujourd'hui, eh bien, notre cerveau apprend de plus en plus naturellement, c'est ça qui est dingue, naturellement, c'est-à-dire sans forcer, sans technique qui prennent des heures à mettre en place, sans qu'il y ait un gros classeur à suivre, naturellement, notre cerveau apprend à valider euh, challenge égale opportunité, crise égale opportunité, challenge égale opportunité. Et donc, boum, il y a du chaos qui arrive et je suis capable d'aller voir très très très vite l'ordre. Qui est caché derrière ça et de voir en quoi ça va servir ma mission. Donc le premier point, développer un mental de champion, c'est entraîner, entraîner. Ça demande un entraînement de voir les opportunités cachées derrière chaque challenge apparent. Deux, le deuxième point, c'est de valider aussi que la vie est cyclique. Et par cyclique, il va y avoir des phases de construction de la nouvelle forme et des phases de destruction de l'ancienne forme. Et quand on valide ça, on va voir que bah à chaque fois on a on a printemps, été, automne, hiver. On a des phases où on est en train de vivre et des phases où on est plus en train de dormir. qu'on va inspirer, expirer. Et quand on est en train de se focaliser justement sur le challenge et quelle opportunité, on va rester dans une identité de, euh, de ok, il se passe ça, mais qui j'ai envie d'être par rapport à ça. Et là, j'accepte la phase de destruction qui est là. Pour construire sous une nouvelle forme avec euh, pendant le premier confinement avec un, un entrepreneur qui avait plusieurs magasins de prêt-à-porter, bah derrière lui, boum, il avait anticipé que toute façon, d'ici un an, deux ans, donc le matin, il se levait en disant Ok, moi je suis performant, que ferait la performance Boum, et du coup, il se débrouillait pour trouver des nouvelles idées innovantes, certaines qui n'étaient pas applicables dans, cet instant, dans cette instance T. D'autres qui étaient applicables dès maintenant. Et du coup, grâce à ça, il avait pu refaire plusieurs magasins, refaire vraiment une déco euh, du futur qu'il avait prévu. De toute façon, c'était dans sa vision dans euh, plus de trois années. Et là, il avait pu passer à l'action directement. Donc, deuxième point, la vie est cyclique. Le troisième point, c'est revenir à chaque fois sur cette vision à long terme. Le champion, il est un dans son système de valeur. J'en ai énormément parlé à travers différentes vidéos. C'est à vous d'aller voir maintenant euh, le système de valeur. Donc, chaque être humain a son système de valeur et a naturellement envie de dépasser et recherche naturellement plus de complexité dans son système de valeur. Quand on est pleinement dans notre système de valeur, eh bien, on voit les, les choses à long terme. On est connecté à notre vision et du coup, ça devient facile de connecter. Ok, ce qui m'arrive ici aujourd'hui, comment ça m'aide à me rapprocher de ma vision à long terme. Et de toute façon, en fait, il y a parfois, on peut en avoir marre et parfois on peut se dire OK, stop, j'arrête. Mais finalement, quand on regarde, eh bien, on se dit OK, si euh, finalement j'avais allez 1 million, 10 millions d'euros sur mon compte, je ferais quoi? Bah, peut être qu'après avoir fait une fois le tour du monde, si vous avez la valeur voyage, bah, je continuerai à travailler parce que j'aime faire ça. Et euh, bah, du coup, je continuerai à ce que je fais. Donc, plus vous allez être dans votre système de valeur, c'est à dire que les sportifs, là, avec le confinement, ceux qui avaient cette valeur-là en 1 et c'était vraiment important pour eux, ils continuaient de s'entraîner, en fait, même s'il y avait des compétitions ou pas. Et pour d'autres, ils en profitent pour faire autre chose et ils savent que quand les compétitions vont venir, ils vont reprendre. Donc, si on récapitule, le point 1, c'est valider que challenge égale opportunité au même degré. Le point 2, c'est d'être focus sur la vision à long terme, d'accepter que la vie est cyclique et que tout arrive pour nous faire grandir. Le point 3 est de focaliser sur hein, de vivre dans notre système de valeurs et d'en profiter pour se mettre au clair avec tout ça et de savoir que quoi qu'il arrive quand on est dans aligné avec notre système de valeurs on sera naturellement résilient on verra naturellement à long terme on aura naturellement on acceptera naturellement le chaos et de toute façon bah, c'est cool parce que le challenge que j'ai relevé maintenant